Alors c'est un livre d'initiation à la philosophie, ou en tout cas un, un livre qui cherche à, à faire de la philosophie pour les enfants, ce qui est assez difficile parce que, ben, comme ça, de manière assez intuitive, on, on se dit que la philosophie c'est quelque chose de compliqué, euh, qui repose sur des textes difficiles à lire, et puis euh, voilà, ce n'était pas forcément la première littérature pour les enfants. Et en même temps, il y a quelque chose qui va de soi, c'est que les enfants sont très naturellement philosophes, qui se posent beaucoup de questions, qui sont très précisément les questions que les grands philosophes vont se poser. Et donc, à partir de ce constat, on s'est dit que ça serait quand même intéressant d'arriver à faire un livre de philosophie pour les enfants. Et puis, on s'est demandé comment, bien sûr. Et euh, il nous est apparu assez vite que la seule manière de faire de la philosophie pour les enfants, c'est qu'ils en fassent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se questionner. Et pour ça, euh, la seule manière, ou la meilleure manière, c'est de faire de la fiction. Et donc on n'a pas du tout fait des cours de philosophie pour les enfants mais on a écrit des histoires euh, qui traitaient de thèmes philosophiques euh, qui sont des histoires fictionnées euh, et donc ils peuvent donc s'emparer pour euh, voilà pour pour se projeter dedans pour continuer des questionnements euh, et, et par l'imaginaire parce que l'imagination est aussi euh, une faculté philosophique euh, vraiment euh, aller plus loin dans la, dans la réflexion qu'ils ont en général déjà initié eux-mêmes et comme c'est un livre qui qui commence dès 7 ans et donc qui est en lecture accompagnée, ça peut être aussi un dialogue avec les parents. Et donc c'était vraiment l'idée. Et puis à la fin de chaque histoire, il y a un petit encadré pour les parents qui, euh, qui donne quelques clés, quelques repères philosophiques qui montrent que les questions qui ont été traitées sont vraiment des questions qui ont été traitées par les philosophes, enfin, de manière très littérale. Et, euh, et, voilà. et donc il y a quelques clés s'ils ont envie d'aller euh, poursuivre la, ré la réflexion pour eux-mêmes, quitte à revenir ensuite. Euh, euh, auprès de leurs enfants pour continuer d'en discuter. Alors la, le, le mode d'emploi de l'écriture, il s'est fait de manière assez simple. D'abord, euh, donc c'est Nathalie Kuperman et moi-même qui, qui l'avons écrit. On est par ailleurs très amis, euh, donc c'était assez facile de travailler ensemble. Euh, et donc Nathalie, euh, elle, écrit, elle, a, elle a écrit beaucoup de littérature jeunesse, elle est aussi évidemment euh, euh, écrivain euh, pour adultes, mais euh, elle, a, elle a fait beaucoup de littérature jeunesse, moi j'en ai fait beaucoup moins. Euh, moi, j'avais plutôt le côté euh, le, philo, euh, puisque c'est mon, mon métier par ailleurs. Et donc, euh, j'ai plus ou moins défini les, les grandes questions et les cadres euh, philosophiques. Et ensuite, on s'est un peu répartis euh, l'écriture. Elle a écrit plus de textes que moi. Et puis ensuite, euh, je ne sais pas, elle a dû en écrire... Euh, 7 et moi 3, ou à peu près ça. Et puis, en revanche, après, on faisait un ping-pong, c'est-à-dire que moi, je relisais ses textes, je lui proposais des choses, et puis, enfin, voilà. Et après, on a, on a fonctionné plutôt comme ça. Donc, moi, j'avais quand même plutôt la partie philo, encadrement, etc. Elle plus écriture, même si j'en ai aussi euh, fait. Et bon, ça s'est fait de manière très, très euh, fluide et, euh, et agréable. Et puis après, euh, l'illustratrice, Claire, est intervenue sur les textes. Le choix des thèmes s'est fait de manière assez euh, assez naturelle. On est allé vraiment vers les grandes questions que se posent généralement les enfants, donc c'est autour de la mort, euh, la question du rêve, hein, du rapport au réel, est-ce hein, que je suis pas en train de rêver qui sont des questions vraiment euh, enfin que tous les qu'un certain nombre de philosophes en tout cas va, va se poser de manière assez radicale. C'est pas pas si facile que ça d'arriver euh, à trouver un critère qui détermine la veille du sommeil. Euh, les questions autour de, de l'autorité, du chef, qui c'est qui le chef euh, Des questions euh, autour de euh, prendre la place de l'autre. Qu'est-ce que ça fait de prendre la place de l'autre On imagine qu'on vit la vie de l'autre. Euh, donc, il y a aussi une question euh, très politique. Et que, si je me mettais à la place de l'autre, quel monde je verrais euh, Et puis, des questions sur la différence. enfin voilà, En tout cas, toutes les sur le témoin aussi, qui dit la vérité, qui a vu telle scène, qu'est-ce qu'on raconte de la scène qu'on a vue, comment on arrive à reconstituer une scène si on mène une, une enquête avec autant de témoignages différents. Enfin voilà, c'est des, des questions à la fois de la vie courante, mais qui très rapidement peuvent devenir des, des questions philosophiques et qui traversent en général l'esprit le, des enfants. Alors, dans le, le livre, on a... On a opter pour plusieurs euh, genres. Il y en a, il y a des nouvelles assez réalistes et puis il y en a d'autres un peu euh, merveilleuses, euh, notamment une euh, où euh, une petite fille trouve une lampe euh, magique qui, lorsqu'on la touche, permet de devenir invisible. Mais il se trouve que ce, ce, ce conte-là a été écrit euh, par rapport au mythe de Gigès euh, dans la République de Platon, où, en effet, réellement, Gigès peut devenir invisible, et la question c'est qu'est-ce que, qu -ce que je fais si personne ne me voit Est-ce que je vais dévaliser le, le, le marchand de bonbons ou est-ce que je vais faire le bien autour de moi etc. Bon, Chez Platon, ça ne se passe pas très bien parce qu'il finit par tuer le, le roi et, et se marier avec la reine, mais l'idée c'est ça. Et donc en fait là, on, on a quasiment littéralisé le mythe platonicien. Et comme il y avait déjà de la magie dans le mythe, c'était très simple de suivre euh, la magie et d'en faire un conte un peu merveilleux, qui se termine mieux. Euh, et puis, euh, voilà, ensuite, on a aussi un, un, un conte, enfin, quelque chose qui est plus de l'ordre du conte, avec les porcs et pics. Euh, donc là, c'est un peu inspiré de Schopenhauer, où euh, on a l'histoire des porcs et des pics qui vont se rencontrer et qui vont trouver comment arriver ensemble dans, la, dans une bonne distance. Et là aussi, on est plus dans le conte. Et puis, il y a d'autres... Euh, il euh, y a d'autres histoires qui sont plus réalistes, qui se passent à l'école, euh, avec des bagarres, euh, donc euh, qui sont beaucoup plus, enfin, dans, dans une toute autre tonalité. Donc on a un petit peu euh, investi différents genres, euh, mais qui permettaient euh, de, voilà, de poser des questions philosophiques. Euh, de différentes manières Alors, dans tous les contes, il y a un chien qui s'appelle Patouche, et euh, c'était un petit peu notre gimmick avec Nathalie. En fait, j'ai un chien qui s'appelle Patouche, et euh, <rire> qui est un peu le chien de tous les amis, de tous les enfants, parce qu'elle est, elle est trop trop mignonne, et, euh, et elle est très très très gentille. Et donc, on s'est dit, d'abord, c'est toujours chouette d'avoir un animal dans, dans, un, dans une histoire, et euh, on s'est dit qu'elle qu serait un peu le fil rouge de ces histoires et qu'elle serait là dans chaque conte avec un rôle à chaque fois un peu différent, euh, toujours, euh, toujours euh, qui permet d'arrondir les angles ou de se sortir d'une mauvaise situation. Et donc voilà, c'était la petite touche-patouche touche qui était euh, très importante. Alors il y a deux types de réponses, il y a la réponse ultra-égoïste et puis il y a la réponse euh, ultra-altruiste. <rire> Dans mon monde, franchement, je ne changerais pas grand chose, hein, à part euh, peut-être que je ne serais jamais fatiguée. Je me lèverais toujours euh, en super forme et euh, bon, voilà. Ça, ça simplifierait beaucoup de choses, ça rendrait tout léger. Euh, mais la fatigue, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et si je devais quel changer quelque chose dans le monde, ça serait vraiment euh, une réponse la plus bateau qui soit. Euh, Arrêter la crise climatique, mais qu'il fasse chaud quand même. Accepter le, le réchauffement climatique, mais que ça ne soit pas un problème. Enfin, que ça ne relève pas d'une crise et qu'il euh, y ait un, un avenir encore infini pour les jeunes générations qui, je trouve, sont très angoissées.